L'histoire nous a amené à créer un lieu le plus ouvert possible euh, pour créer les conditions d'une créativité citoyenne maximale. C'est un lieu qui est ouvertement citoyen et culturel artistique au sens de créatif. Donc euh, l'appellation qui, qui est fait un peu prétentieuse mais qui recoupe bien ce qu'on fait, c'est laboratoire de citoyenneté créative. Il y a un cahier des charges qui est volontairement le, le plus large possible, et euh, qui est de l'ordre de l'espace des possibles, comme on appelle ça aujourd'hui. Voilà, et C'est devenu notre cahier des charges, euh, ou notre non-cahier des charges naturel, en fait, de partir là-dessus. C'est-à-dire que... Euh, on, a, on est devenu, c'est quelqu'un qui nous a donné cette appellation, peu de temps après, un lieu d'accueil inconditionnel. On accueille ici tous les mouvements citoyens qui ont besoin d'un lieu pour travailler, pour présenter, pour croiser, pour euh, faire des projections, des débats. Ici, ça se croise, ça se croise dans tous les sens depuis 10 ans, ça fait 10 ans que ça existe. Il n'y a pas de, pas de subvention, on n'en demande pas. On en a demandé deux fois pour le, parce qu'on avait un petit problème ponctuel. Euh, donc pas de subvention, pas de communication, non-com, on fait de la non-com, comme, euh, comme technique de communication. On rend l'information rare. Et avec cette technique-là, en 10 ans, on en est en, en mailing list cumulé, on va dire, hein, puisqu'on est adhérent d'une année sur l'autre, mais on ne vire pas les gens à la fin de l'année. Donc on est à 10 000, on a 10 000 adhérents, ce qui est quand même pas mal pour, euh, pour une petite structure comme ça. Euh, et on a environ 3000, 3 à 4000 3 000, 000 adhérents euh, tous les ans. Après, dans le tableau de chasse, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, on a dû accueillir 2500 artistes différents en résidence qui, qui sont venus travailler ici euh, gratuitement. C'est L'accueil est se fait gratuit ici. Depuis six mois, on, on, est, on se tient à environ trois soirées publiques d'ouverture au public. Donc, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. La réalité, c'est que c'est pratiquement ouvert tous les jours, vu que c'est un lieu partagé. Il y a une ressourcerie donc, qui est ouverte le vendredi. Par exemple, nous, on a une AMAP qui fonctionne ici. Donc, le lundi, c'est ouvert aussi. Euh, on, a, on a des. Et on, normalement, on n'accueille pas de groupes qui viennent régulièrement. Nous, on préfère que l'emploi le, le, du temps soit dégagé pour donner une semaine à des gens qui en ont besoin. Voilà. Mais de temps en temps, on a des trucs notamment, là c'est un excellent exemple que je, que je, je n'arrive pas à ne pas mentionner dans vos petites boîtes, une, alors ça c'est une initiative absolument géniale qu'on a depuis, ça va être la sixième réunion mardi prochain, des urbanistes, paysagistes et architectes, il doit y en avoir trois ou quatre qui se connaissent personnellement, qui discutent un soir vraisemblablement et qui disent c'est quand même pas normal qu'on ne nous apprenne pas à travailler ensemble dans le cadre universitaire. On est quand même, c'est normal, c'est complémentaire et tout. Ils en parlent, il y en a d'autres qui viennent, ils discutent de ça et disent non, c'est pas normal. On va aller dire à nos hiérarchies que ça serait très bien, bien qu'ils se penchent là-dessus. Je fais un raccourci, les hiérarchies leur disent, euh, oui c'est super idée, mais non, en gros. Et là, ça fait cinq semaines qu'ils sont entre 30 et 40 personnes étudiants qui se réunissent et ils sont morts de faim et ils en sont à six projets en ce moment sur lesquels ils travaillent. Reprise, remise, reprise en main de, de, de la problématique, euh, prise, euh, voilà, projet, euh, on demande l'autorisation à personne, remise en question du formatage à l'université, voilà, ils ont entre 19 et 24 ans. Ça dépote, ils sont là jusqu'à 3 heures du mat à discuter dans tous les sens. Ils, sont, ils produisent, il y a du graphisme, etc. Là, ils ont fait cinq semaines en, avec ces trois corporations. Ils trouvent que c'est pas assez, maintenant ils ouvrent aux, aux artistes. Voilà ce genre d'initiative. Nous, voilà, le lieu il est fait pour ça. Quoi. Ça vibre de partout. <rire> Ça fait du bruit, ça réveille les endormis. Je fais que ça, je fais ça à plein de temps, tout le temps. Je suis bénévole, je fais que ça. Donc c'est pas un truc que je viens, qui se colle sur ma vie et sur lequel je me demande ce que ça fait. Euh, voilà. Je, depuis dix ans, je suis ça. C'est que ça me ressemble terriblement. C'est j'en suis là. C'est de, de mettre, euh, de mettre les moyens pour que l'énergie que je dépense serve à quelque chose. Voilà. Donc c'est l'inverse de j'ai trouvé une occupation euh, que je trouve sympa. Voilà. Sinon, je reviens à la, à la case euh, glande, que, que j'aime beaucoup aussi. Si je bouge, il faut que ça serve à quelque chose. Enfin, que, que je sois convaincu que ça sert à quelque chose. Je ne suis pas désespéré du tout, moi. Hein. Je suis à fond les ballons. Euh, je fais plutôt partie de la famille de quand c'est tout noir partout, s'il y a un tout petit trou dans le mur avec un petit rayon de lumière. Moi, je le vois. Il y a plein de gens qui ne le voient pas. Et je dis, c'est par là qu'on va passer. Moi, j'aime bien cette idée qu'on occupe des positions en attendant qu'il y ait un déclic. Puisqu'on n'arrive pas à le générer, ce déclic, ben on tient des positions, le jour où il y aura le déclic, on ne sera pas dans le désert. Il y aura des points d'ancrage à droite à gauche. On, je dirais en exagérant un peu, en étant pompeux, on n'a que des devoirs. On a peu, on a peu de droits quand on, quand on connaît le pouvoir qu'on a. On a envie de mettre ce, ce pouvoir au, au service de ce qui est urgent ou de ce qui est grave. Voilà, donc moi je suis. Naturellement, je me suis retrouvé là et je, je me régale. Tous les matins, je me lève. Je, je me considère comme extrêmement chanceux. Le croisement entre la créativité et l'engagement est un truc qui est aujourd'hui catastrophique. Ce croisement n'a pas lieu du tout. Ce qui fait que euh, on se retrouve comme dans tous ces milieux-là, les milieux engagés, initiatives, citoyennes, nouvelles, etc. On est dans ce morcellement où chacun travaille un petit peu dans son coin. On n'est pas transversaux, on ne parle pas assez, on ne se regroupe pas le moment venu. Ça devrait être le, le moteur de plein d'initiatives, c'est de faire euh, des choses qui ressemblent à, aux personnes qui le, qui le font c'est-à-dire de s'éloigner de, de, de modèles ou d'uniformité, de, de dire c'est comme ça qu'on fait, d'être sur des thématiques euh, à laquelle on est sensible, moi, euh, une autre personne, on va se mettre ensemble, ou un collectif, et de le faire à notre manière, voilà, et d'inventer mille manières de faire les choses. Des, cho des choses uniques, en étant curieux de ce qui existe déjà, à mon avis, c'est un bon cadre pour... Euh, pour se lancer. Dernière chose, alors ça c'est mon truc que j'essaie de coller sur le truc, il faut être radical, aujourd'hui. Voilà. Moi je pense qu'il faut être radical parce que tous les gens qui se rentrent là-dedans sont des gens qui pensent qu'il y a des trucs qui vont pas et moi je pense qu'il y a urgence. Là on, est, là on est parti dans un truc, euh, quand on s'intéresse à l'histoire il y a des phénomènes comme ça où à la fin ça se passe mal. Là on c'est on est, est beaucoup trop mou quoi, la riposte est beaucoup trop trop molle donc il faut de la radicalité. Voilà, pas euh, par action directe, on va pas tout, pas tout casser, il hein, faut être radical. Aujourd'hui, il faut, faut partir dans les actions en disant « moi c'est comme ça que je fais », pas « qu'est-ce qu'on peut faire », on dit « qu'est-ce qu'il faut faire voilà. ». Soit on est capable de réunir les éléments de ce qu'il faut faire en disant qu'on a une chance d'avoir une incidence sur quelque chose qu'on critique, qu'on déplore, et si, et si on voit qu'on n'a vraiment pas les éléments pour le faire, il vaut mieux rien faire et aller au service d'une idée qui, euh, qui débute et qui tient la route. Euh, faire pour faire, on n'en est plus là, malheureusement. J'adore cette idée qu'on peut tout réinventer tout le temps. C'est pas que l'idée, parce que j'ai eu la chance d'être impliqué dans, dans 3-4 trucs vraiment... Euh, symbolique et, et, et, et très et, et où ça marche. Et ça marche de manière incroyablement efficace et incroyablement simple. On peut qu'on les ingrédients. <musique>